Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais parler avec vous du revenu de base universel. La raison, c'est qu'on va en débattre très, très bientôt parmi les libéraux le 9 et 10 avril euh, que j'ai vu. Donc, ce serait, serait peut-être pertinent de, de reparler un peu de ça jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles de ça. En passant, euh, Trudeau, Justin Trudeau, n'est pas tout à fait en accord avec euh, le revenu de base universel, faut le mentionner. Euh, il n'a pas dit qu'il était contre ou pour, mais euh, c'est pas une priorité, euh, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a mentionné. Et on sait que Christian Freeland, qui est la ministre des Finances elle-même, euh, euh, est très euh, facilement euh, dépensière, est très facile... Euh, sur le, le bouton pour euh, créer des programmes pour euh, donner au, euh, aux, aux citoyens. Donc, euh, je ne sais pas comment que ça va se traduire, mais tout simplement pour vous donner ces éléments-là. Et euh, comme je vous ai parlé souvent, euh, le discours, le fameux discours qu'on avait eu cet automne de de Christian Freeland à propos de, de, de ce qui s'en venait au printemps, parce qu'elle-même euh, euh, qui euh, a dit qu'il avait été élevé sur euh, bon, une ferme, une grande ferme, j'imagine, son père était... Je ne sais pas, je pense que c'est en Saskatchewan. Donc, elle a parlé du printemps où tout repousse et euh, la nature reverdit et on est rendu là, on arrive là. Donc, euh, on sait très, très bien que le budget arrive bientôt, aussi en avril. Donc, ça va être des temps assez importants à surveiller et la première raison pour laquelle je voudrais regarder le revenu de base universelle, c'est que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Maintenant, euh, euh, on va en rediscuter plus sérieusement. Et euh, j'ai quelques, justement, euh, sites web ou opinions là-dessus. Euh, je voudrais pas revisiter euh, complètement le Build 273. C'est ça qui concerne le salut, le, le revenu de base universelle là, pour tous les citoyens. Lorsqu'on parle d'un revenu de base universelle, déjà ici au Canada et au Québec, je vous en avais parlé. On est quand même. On a des programmes très, très généreux au niveau des euh, euh, de, de, de, de, Par exemple, les allocations, allocations familiales. qu'on euh, a d'autres programmes qui sont assez généreux, compte tenu de. Euh, notre grandeur de pays, on est un peu une terre d'essai. Donc, euh, ça pourrait arriver, euh, oui, ici au Canada, au Québec aussi. Au Québec, on est pas mal socialiste. Et euh, surtout dans le contexte actuel où on continue à fermer euh, euh, l'économie, euh, du on fait qu'on parle de la troisième vague, euh, c'est ce qu'on on constate. Euh, ici au Québec, on a plusieurs zones rouges. Je, je sais que mes amis français, euh, c'est la même chose en Europe, euh, sous Macron... Euh, pas mal de, de, de, de fermetures je pense d'avoir encore le couvre-feu à 18 h peut-être quelqu'un pourrait me corriger si c'est pas le cas, donc euh, non, euh, c'est des situations assez euh, difficiles qui font en sorte que l'économie est paralysée, que la, la, la vélocité de la monnaie que je vous ai parlé souvent, qui est tout simplement un, euh, la... la, de, la le dollar que vous avez, ben, la, la vitesse à laquelle ce dollar-là tourne dans l'économie. Et en plus, en parallèle, on a des injections encore massives de dollars. Euh, ben, sous Biden, on, on le sait, on a eu le 1900 milliards, on a un 2200 milliards qui s'en vient encore pour les infrastructures. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui s'en vient. Et là-dessus, euh, on veut, euh, on en parle beaucoup, beaucoup, euh, les dollars numériques, les crypto-monnaies, mais les gouvernementales, comme je vous ai parlé souvent, et euh, tout ça pour euh, conclure à ce fameux revenu de base universel. Et qu'est-ce que ça va faire dans l'économie? Ben, on a beaucoup de questionnements parce que dans le fond, on, euh, ce qu'on vit en ce moment, c'est du jamais vu. D'un, on a eu un crash qui a été très, très éclair, qui a été renfloué rapidement par la Fed. Euh, on a des indices boursiers qui sont à des sommets, on bat des records à toutes les, les semaines. Euh, euh, donc, euh, tout est en euphorie et euh, avec encore l'argent qu'on va injecter, ben, ça va encore faire en sorte que l'euphorie va se poursuivre. Ici, j'ai, euh, ben avant, avant de commencer, là. Euh, à aller voir les sites vous avez peut-être vu ça euh, euh, sur internet à quelque part de ben, toute façon je vais vous le partager euh, c'est une citation de euh, c'est un je crois que c'est dans le temps du Moyen Âge là euh, euh, et vous savez que si vous connaissez un peu l'histoire les périodes euh, euh, qui se sont suivies les unes à, à, par rapport aux autres on a toujours eu des des temps de conquête et des temps de guerre et des temps plus de paix ou de construction. Euh, un exemple, justement, à la Renaissance, c'est un temps de construction où on a reforgé la société à tous les niveaux et c'est pour ça qu'on a appelé ça la Renaissance. et euh, On a eu des temps aussi plus durs, bon, on va parler à la chute de Rome, tout ça. On dit les barbares, dans le fond, lorsqu'on parle de barbares, on les compare toujours aux Romains, mais euh, ce qu'on constate là-dedans, c'est des peuples qui voulaient un peu euh, aller connaître, découvrir de nouveaux territoires et ils se sont ils se, se sont euh, <rire> ils sont arrivés à Rome qui était en plein déclin et ont profité de la situation et c'est la raison pour laquelle Rome a été détruit. Et euh, face à toutes l'histoire de l'humanité, ben c'est ça, c'est la citation qui qui dit un peu euh, comment une société. On parle pas ici en termes de de dizaines d'années, on parle de centaines, de milliers d'années, les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des périodes de paix, euh, comme ce qui est arrivé à Rome, en Grèce, euh, les grandes nations, là, euh, les Perses, les Mèdes et les Perses, euh, ensuite les Grecs, euh, les Romains. Euh, euh, on a eu des... Euh, de, des périodes où on a eu destruction de, de sociétés et une nouvelle reconstruction euh, de sociétés. De société euh, ce sont des hommes forts qui créent des périodes de paix. Les périodes de paix créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles. Donc, euh, moi, je pense que notre situation est un peu euh, rendue euh, ici. Les périodes de paix créent des hommes faibles. Et euh, je ne veux pas faire un jugement de valeur, mais je regarde tout simplement le président des États-Unis actuel et euh, une personne qui a été placée là, qui n'a pas tous ses moyens, mais euh, qui faisait l'affaire du Parti démocrate. Et on s'en va vraiment, vraiment dans des, ben, euh, une folie d'impression monétaire et plus... Plus que ça, dans le fond, on s'en va dans des paradigmes qui ont jamais été euh, connus dans toute euh, l'histoire de l'humanité où on continue à prôner des euh, fermetures euh, de commerce. Et, euh, et d'un côté, et de l'autre côté, on continue à injecter massivement euh, de la fausse monnaie dans l'économie créée à partir de rien. Donc, c'est une situation très, très inhabituelle. Et euh, ce que je voudrais regarder tout simplement avec vous, ben, vous parler un peu de... Euh, de, de j'ai pris ça dans le journal de Montréal excusez-moi, exceptionnellement parce que j'ai trouvé la nouvelle là dans le fond, parce que euh, habituellement je ne vais pas dans le journal de Montréal, je trouve que c'est un journal de propagande et qui est très très biaisé au niveau de son information, mais là c'est une petite information euh, qui est réelle là. les restaurateurs au, au bord du désespoir, c'est sorti le 4 avril et euh, bon là on parle justement de, à cause du la troisième vague, là, beaucoup de restaurateurs avaient déjà subi des, des grandes, grandes pertes. Et là, on s'en va de plus en plus. Euh, euh, dans. On parle de take-out. Le take-out ne remplace vraiment pas euh, l'expérience euh, du restaurant. Et en ce moment, c'est en déroute. On, on a des McDonald's qui n'ont jamais fonctionné aussi... Euh, euh, intensément. Euh, on demande du personnel et on, pour, à côté de ça, on y a des restaurants qui sont en train de mourir littéralement. Et c'était simplement un exemple pour vous euh, euh, donner euh, les conséquences des fermetures à répétition et il y en a plusieurs qui ne se relèveront pas. Et la raison pour laquelle je vous parle par exemple, des restaurants, parce que dans ces, cette pandémie, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui ont pleinement profité de ça, je vous en avez parlé, euh, mais aujourd'hui, on a des, certains secteurs euh, qui s'en sortiront pas, des, surtout les secteurs de socialisation, euh, c'est eux qui vont subir les plus grands contre euh, lorsque toute cette folie sera fait, terminée, mais euh, j'en doute parce que dans le fond, on continue à à mettre des mesures et on, on insiste là-dessus qu'il faut absolument trouver des solutions pour la troisième vague, quatrième, cinquième, dixième, vingtaine. On peut tenir ça tout le temps parce qu'on veut changer les paramètres de la société, tout simplement. Et là, ce qui va arriver avec cette troisième vague, déjà, faut, faut il faut préciser, préciser qu'aux États-Unis, on se trouve à avoir 17 États qui sont en déconfinement. Donc, c'est pour vous dire que la société, est pour plusieurs ça va très très bien il y a des personnes qui ont jamais eu autant d'argent dans le poche et pour certains secteurs on a de la difficulté c'est la même chose pour les arts et c'est la raison pour laquelle on a en ce moment beaucoup beaucoup de la nouvelle c'est pas nouveau cette information là C'est le 19 juin 2020 mais tout simplement c'est un sur Radio-Canada, j'ai trouvé ça que la, euh, une majorité de Canadiens appuient le revenu universel garanti, selon un sondage. Et euh, tout simplement pour vous ramener, parce que je vous parlais des restaurants, je vous parlais du domaine artistique, qui ne sera plus jamais le même, les artistes réclament eux-mêmes un salaire de base universel pour pouvoir continuer à s'exprimer. Euh, C'est une nouvelle qui est sortie, euh, que j'ai pas ici. Là. Donc, euh, eux aussi réclament ça. Et euh, on en parle beaucoup, beaucoup euh, dans surtout ceux qui ont souffert, et surtout euh, face à cette destruction économique des certaines petites entreprises. Euh, donc, euh, de, la majorité des Canadiens sont pour, euh, 59% des Canadiens sont pour un revenu de base, euh, 30% sont contre. Et après, on va aller voir les provinces, là, ça va être intéressant. Euh, 36%, par contre, seraient euh, disposés à payer davantage euh, et euh, 64%... Euh, euh, ça, c'est 36% qui seraient disposés à payer davantage. Puis euh, eux, c'est ceux qui seraient pas disposés. Donc, euh, on veut avoir du cash, mais on ne veut pas payer pour ça. On ne veut pas payer pour ça. On va y aller rapidement. Euh, ça, c'est par province, là, où est-ce qu'on veut le plus un revenu de base universel. Sans surprise, euh, euh, c'est au Québec, au Québec, où on a euh, la plus grande majorité de personnes. Déjà, au Québec, on a des bonnes mesures sociales, là, euh, même au Canada aussi, mais au Québec particulièrement, et on est pour le revenu de base universelle. Euh, donc, euh, là, on parle le montant, euh, bon, euh, menu, euh, on parle de, bah, mettons, 20 000 parce que dans un autre article, c'est ce que j'ai vu, là, euh, 20, 22 000 euh, qui serait accordé à, à tous. Euh, il y a certains qui disent que ce serait de la naissance à la mort, d'autres disent, dans un autre article que j'ai vu, que ce serait pour les 18 à 65 ans, parce qu'à 65 ans, on tombe avec des pensions. En tout cas, peu importe là, les modalités, mais on, on appuie vraiment, plusieurs appuient vraiment le revenu de base universelle, surtout dû au fait qu'on a eu beaucoup, beaucoup de, de destruction économique la dernière année, là. Euh, dû au confinement. Et euh, comme je vous dis, il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans le système. Euh, aux États-Unis, euh, c'est 20 à 30 des personnes qui se tirent excessivement bien et qui ont euh, profité pleinement de cette crise-là. Euh, au Canada, je n'ai pas le, la statistique, mais c'est énorme. On va fermer ça ici. On va aller voir... Euh euh, ben, c'est ça, comme je vous dis, euh, la rencontre du 9-10 avril, je pense que c'est les jeunes libéraux, mais c'est un, un caucus, là, où on va rediscuter du salaire de base universelle. Et euh, ici, j'ai un article de l'actualité qui est de Pierre Fortin, qui est quand même un économiste québécois connu, ça date du 3 mars, et il parle, lui, tout simplement du revenu de base universelle, il pose la question si c'est une bonne idée. J'ai lu un peu... Euh, euh, pour vous résumer là, ce qu'il dit, lui, c'est que c'est pas une bonne idée parce que ça coûterait vraiment euh, très, très, très cher euh, à, la, bah, à la société, aux Canadiens, là, à, à tous les Canadiens et que ça serait pas nécessairement euh, bénéfique parce que dans le fond, on aurait euh, beaucoup, beaucoup d'inflation et c'est ce que je crois aussi, dans le fond, comme je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, vous vous euh, ajoutez dans l'économie euh, euh, je sais pas en termes de, de pourcentage, il y a quelque part lui donner le montant là, je pas euh, vous ajoutez ça une masse énorme de dollars dans le système euh, du jour au lendemain, ben on va dire du jour au lendemain, c'est 22 000 dollars là qu'on euh, que lui si euh, Pierre Fortin parle, euh, ça représenterait euh, 638 milliards de dollars euh, euh, pour, euh, je pense c'est par année, oui, pour le réseau canadien, donc euh, 631 milliards injectés dans le système directement euh, comme ça. Euh, au Québec, ça, ça serait 145 milliards de dollars. Euh, on parle des hausses repos requises pour payer, ce euh, serait astronomique. Ben, de toute façon, lui, Pierre Fortin, qui est un, un économiste conna, connu, là, euh, dit que ce ne serait pas une bonne chose parce que, dans le fond, ça pourrait comme euh, euh, vraiment euh, encourager, euh, ben, veut dire, faire en sorte qu'on ait plus d'inflation. Et euh, aussi, un autre facteur, ça pourrait encourager la paresse. Euh, ben, euh, je vous dis ça pas d'une manière... Euh, je ne veux pas juger d'un bord ou de l'autre, je vous dis tout simplement que lorsque vous avez de l'argent, il y a beaucoup de personnes qui vont décider de, de ne plus travailler avec 22 000 dollars combinés euh, euh, à un couple aurait 44 000 dollars. Et si, euh, par exemple, on donnerait ça aussi aux enfants, ben là, euh, euh, c'est c'est pas tentant beaucoup, beaucoup de, de se bouger le derrière, comme on dit ici, pour aller... Euh, travailler. Donc, euh, moi, pour moi, ça pourrait encourager à certains niveaux la paresse. Donc, euh, euh, comme je vous dis, ce pas un jugement de valeur, je pense ça. Et c'est sûr que l'inflation va en être euh, euh, touchée aussi, si on a vu ça. Euh, donc, euh, premier projet de loi. On revient sur le fameux site euh, euh, UBI Work euh, qui est sur le premier projet de loi C273. Ici, euh, comme je vous avais parlé, si vous vous êtes intéressé à lire le projet, projet de loi, vous pouvez le télécharger. C'est pas de quoi de nouveau. Donc, euh, on continue justement les discussions là-dessus. Comme je vous ai dit, Justin Trudeau euh, n'est pas, euh, en tout cas pour le moment, n'est pas en faveur nécessairement de ce projet de loi-là. mais. Euh, Peut-être avec l'influence d'autres ministres pourrait euh, justement euh, passer euh, de l'autre côté. Et euh, peut-être pour euh, terminer, euh, on peut aller voir des statistiques, surtout des statistiques américaines, justement sur euh, ce qui s'est passé au niveau de l'économie, dans euh, ben, les derniers temps, depuis 2020, euh, pour met mettre en perspective un peu... Euh, euh, ce que ça représente ce que ça représenterait un revenu de base universel pour vous parler un peu des statistiques euh, aux États-Unis on a une reprise de l'emploi mais comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo on a euh, quand même le taux de de, de de de des personnes actives dans le système qui ont vraiment diminué avec un revenu de base universel on aurait probablement encore ce taux qui diminuerait parce que les personnes pourraient s'arranger euh, c'est la nature humaine hein? on, euh, le communiste on l'a essayé à plusieurs et, euh, et c'est même pas une nouvelle idée, le euh, revenu de base universel, c'est une vieille idée de certains économistes qui prônaient ça. Et euh, ça revient en grande pompe à cause de tout ce qu'on vient de vivre depuis la dernière année, euh, surtout aussi avec l'idéologie du Grand Reset, où on, on parle de ça. On dit littéralement sur le site du Grand Reset qu'en 2030, on aura on n'aura plus de propriété et on va vivre heureux. Euh, c'est utopiste, mais c'est pas les riches de ce monde qui vont se priver de leur propriété et de leur richesse, c'est sûr. Donc, c'est toujours le même pattern. C'est bon pour les, la plèbe, mais non pour nous, non pour nous les dirigeants. Donc, on va terminer avec ça. On va aller voir rapidement euh, au niveau de... de de l'économie, regardez ça rapidement, là, euh, pour vous parler encore de comprendre ça, que depuis euh, 2020, ce qui est arrivé, et lorsque je regarde les statistiques américaines, parce que c'est euh, tout simplement eux, eux, les Américains, qui se trouvent à être le guide euh, économique euh, du monde, et lorsque les Américains euh, prennent des décisions, le reste de la planète suit, euh, c'est la même chose, ben, au niveau des mains, comme je vous en ai parlé souvent, masse monétaire, beaucoup, beaucoup euh, d'argent dans le système, euh, la vélocité euh, c'est euh, ici la vélocité de la monnaie OM2 aussi c'est la même chose beaucoup, ben, c'est ça, la vélocité de la monnaie ce qu'on veut, ce qu'on théorise c'est qu'on dit euh, on a mis beaucoup beaucoup d'argent dans le système on a des entreprises certaines entreprises qui ont de la difficulté à fournir à la demande, on parle par exemple du bois d'oeuvre, euh, euh, d'entreprises euh, de matières premières et euh, on a beaucoup d'argent qui est là dans le système et qui est paralysé c'est sûr que, dû au fait du coronavirus, c'est officiel, là. même on parle de d'autres confinements encore. Mais euh, euh, l'argent devient tellement euh, de l'argent de monopolie que, dans le fond, euh, euh, euh, euh, n'en mettre plus ou n'en mettre moins, ça change pas la réalité économique. Et, et on veut vraiment baisser le taux de chômage, on veut euh, que le taux de chômage puisse... Euh, euh, puissent euh, reprendre euh, euh, le ce qui, est, qui était avant la, la, avant le, la crise du coronavirus. Euh, donc, euh, je reviens encore à ce que je vous avais parlé. Ici, ça se trouve être les personnes, euh, les, les emplois, population ratio. Le ratio a baissé depuis... Je vous en avais parlé, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Là. Euh, ça a baissé depuis, ah, ben depuis 2000. Là, et on continue euh, cette baisse-là. Donc, euh, beaucoup d'argent dans le système. Euh, les, les indices euh, boursiers sont euh, au maximum c'est une surchauffe de l'économie mais rien ne nous indique encore qu'on va virer euh, même une correction, on pensait que la correction viendrait, euh, regardez ici pour vous faire remarquer tout simplement mes indices euh, sont vraiment hauts mais ça peut tenir encore hein, et on continue à injecter, continue à injecter et avec le 2200 milliards qui s'en vient ben, euh, je pense que justement on va continuer à à avoir beaucoup, beaucoup d'argent dans le système et on prétend que beaucoup d'argent dans le système va faire en sorte que, c'est la théorie du ruissellement, si on a beaucoup, beaucoup de richesses, les pauvres vont en profiter. Le salaire de base universelle, c'est cette philosophie-là. Donc, beaucoup d'argent dans le système vont faire en sorte que beaucoup de personnes euh, euh, vont devenir plus riches, mais les pauvres aussi vont en profiter. Donc, euh, c'est ça, on est dans ces, euh, ces niveaux-là là, de salaire de base universel. On, on va en reparler très, très bientôt. Euh, c'est pas encore fait. Euh, il faut vraiment que ça passe euh, aux mains des, ben, des libéraux qui sont... En, en ce moment au pouvoir. Et euh, euh, même si Justin Trudeau est euh, minoritaire, moi, je pense qu'il va remporter l'élection euh, parce que euh, s'il si y a une élection, et lui en veut une, je pense, euh, il travaille pour ça, même si ce n'est pas dit directement. Et la raison est très simple, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a aucune opposition au, au Canada. Euh, C'est une valeur. Éric autour. Le, euh, n'est pas un conservateur du tout, du tout. C'est un libéral, mais euh, changer 4,30 sous pour une pièce, comme on dit ici au Québec, euh, euh, ça, c'est pas quelque chose qui serait euh, bien pour euh, le, le Canada. Là. Euh, au, au, au Canada, oui, donc Eringotul euh, a vraiment été plat ventriste devant la population, euh, se déguise littéralement en libéral, lui qui est dans un parti, parti conservateur. Donc, euh, le parti conservateur n'est pas vraiment un parti. Un conservateur qui conserve ce qui a déjà existé. Euh, donc, euh, c'est la seule opposition euh, qui sera assez forte. Maxime Bernier, qui est un libertarien, euh, je pense pas, on va prendre, qu peut-être remporter euh, son siège, parce qu'il avait perdu son siège, remporter son siège en bourse. Mais à part de ça, euh, NPD, pas de chance de rentrer. Euh, euh, je, je vois pas euh, autre chose que Justin Trudeau va remporter encore euh, l'élection qui va être euh, peut-être euh, cet automne. Il y a rien, rien qui se dit à ce niveau-là, mais euh, le pouls semble à, à être ça parce que Trudeau veut euh, veut se représenter, euh, pour se représenter veut démarrer l'élection pour euh, établir des bases solides. Donc on va être avec les libéraux encore pour un bout. C'est ce que je pense. Je vous dis pas que j'ai raison tard. Je vous dis pas que c'est moi. J'aimerais ça nullement, mais on n'a pas d'opposition. Et au Québec, ici, euh, je pense que la CAQ, euh, avec ses mauvaises décisions, va, va, va se faire défaire par les libéraux, mais on verra. De toute façon, euh, je ne pense pas qu'on a sorti un sondage, 46% des euh, Québécois sont fatigués, tannés, et c'est sorti dans la presse, un journal qui est de propagande. 46% des Québécois sont fatigués de toutes ces contraintes qu'on nous met là, sanitaires, ces, ces contraintes, dictature sanitaire. Donc, euh, on ça va être à suivre. Donc, euh, le salaire de base universel, on va revenir avec ça, à savoir quelles conclusions on en a tirées. Euh, on va euh, probablement euh, euh, suivre ça parce que plus qu'on va avancer vers le 9 et 10 mars, on va en parler encore. Donc, euh, on vous revient là-dessus très, très bientôt euh, pour ça et euh, surtout aussi pour le budget euh, canadien euh, qui arrive au 16 et au 19 avril. Donc, ça va être important de suivre ça aussi. Donc, euh, cette semaine aussi, on vous revient aussi pour des vidéos sur euh, euh, la folie boursière qui se poursuit euh, et qui euh, bat encore de nouveaux records. Merci.